Bonjour à tous. Nous sommes le 1er avril 2021. Euh, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous, euh, ben, le fameux plan de Biden qui est 2250 milliards de dollars pour les infrastructures parce qu'on a eu le 1900 milliards qui était pour les chèques, là, qu'on distribuait aux Américains. Et là, maintenant, c'est beaucoup d'argent, mais pour les, surtout, ben, on dit surtout, euh, une partie en tout cas pour les infrastructures, on va regarder ça, regarder ça euh, tranquillement. Aussi, euh, on entend euh, sur les médias traditionnels euh, beaucoup beaucoup de, euh, de choses euh, qui sont déconnectées de la réalité au niveau de l'économie. Je parle euh, pour regarder que ce soit dans la presse, le journal des affaires. Je parle ici, euh, BFM euh, Business, euh, vous en, en France. Il y a beaucoup beaucoup d'informations qui qui est tronqué de la réalité, dans le fond, on se trouve à avoir oui, une partie de l'information euh, qui peut sembler réelle, mais euh, lorsqu'on examine euh, ça à la loupe, euh, la loupe euh, surtout des banques centrales, euh, mais on n'a pas tout à fait le même point de vue, euh, et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous, tout simplement au niveau de la loupe de la Banque du Canada, parce que je suis un Canadien, donc euh, on va aller voir ça, il y a un sondage qui a été fait dès 2020, 2000, on va aller voir ça, en tout cas, ce que la population pense de tout ça, de ce qui est arrivé à la crise du COVID, et, les conclusions tout ça. C euh, je sais que le gouverneur de la Banque du Canada avait demandé aux citoyens de s'impliquer à ce niveau-là, au niveau de euh, de leur donner leur opinion sur l'économie, sur euh, la, la devise, parce que la devise d'un pays, dans le fond, ça se trouve être la base d'un pays. Je pense que c'est euh, Rockefeller ou... Euh, euh, je me souviens pas c'est lequel qui avait dit donnez-moi le, le contrôle d'une devise et je vais contrôler le pays euh, donc c'est ça la devise ça se trouve être la base du contrôle d'un pays et euh, là on va aller voir justement sur le site de la banque du canada ça vient de sortir les conclusions euh, euh, de ce que le, la, la population pense en tout cas c'est des sondages qui ont été faits sur plusieurs personnes plusieurs personnes qui ont donné leur avis et vous allez voir que c'est pas trop loin de notre réalité c'est-à-dire nous euh, moi et vous, lorsqu'on regarde la, la réalité économique au travers de de, euh, de médias qui sont qui ne sont pas traditionnels, parce que les médias traditionnels souvent rapportent des nouvelles pour euh, euh, vendre leur salade, euh, donc euh, c'est pas souvent. Et euh, on le sait aussi, je dois le dire, euh, les médias traditionnels euh, agissent beaucoup avec euh, main dans la main avec les gouvernements, donc. Euh, font de la propagande, donc ne disent pas nécessairement, nécessairement la, la, la vérité sur beaucoup de choses, donc on va aller voir ça en tout cas pour le, la Banque du Canada et j'aimerais regarder justement le fameux plan de Biden, euh, qu'est-ce que ça va occasionner au niveau des États-Unis, euh, c'est encore beaucoup, beaucoup d'argent et là Biden parle qu'il veut aller chercher euh, l'argent aux plus riches, euh, aux États-Unis dans la poche des plus riches et dans la poche des entreprises, euh, Biden a assuré qu'on n'irait pas chercher de l'argent euh, aux personnes qui gagnent en bas de aux personnes où c'est le coup je ne sais pas trop je faudra aller voir les détails là, euh, 400 000 donc euh, ceux qui sont euh, euh, une grande majorité qui sont en bas de 400 000 euh, n'auront pas je parle aux, aux États-Unis n'auront pas euh, cette euh, cette, euh, cette ouais payer plus d'impôts. Et pour les entreprises, Biden l'a clairement dit, il veut remonter l'impôt. On sait que Trump avait, lorsqu'il est arrivé en poste, quelques mois après, a baissé les impôts des entreprises à 21 euh, Biden, lui, veut remonter ça et... Euh beaucoup de choses. On va aller voir ça euh, euh, en détail. Et puis, euh, c'est quelques graphiques que je voudrais vous montrer justement sur la situation qui n'a pas changé encore. Euh, L'argent va être injecté dans le système comme promis. Et euh, au niveau de la BCE, probablement, ça va être la même chose. Euh, mais au niveau du Canada ici, euh, le budget s'en vient en mi-avril. Et il euh, y a aussi quelqu'un qui m'a fait remarquer dans un, un commentaire, c'est que euh, UBI, là, le salaire de base universel, on... c'est le 9 avril qu'on... Je pense qu'on se rend compte là-dessus. Je ben, je sais pas si c'est au euh, Parlement. Je vois les détails. Donc, au mois d'avril, beaucoup de choses euh, qui vont sortir. Euh, le plan, le nouveau plan de Christia Freeland, probablement plan monétaire qui suit celui de Biden là, au niveau des infrastructures, comme je vous avais dit, euh, va sortir également en avril. Donc, euh, on va suivre ça. Puis on va vous présenter ça euh, un peu, euh, comment ça pourrait euh, nous avantager parce que dans le fond, dans une situation comme ça, il faut trouver des, des opportunités. C'est ce que je vous dis de faire, tout simplement. Et, euh, je sais que dans son plan, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de nouvelles mesures pour l'étanchéité des bâtiments, des, des vieux bâtiments, ou améliorer les, les, les mesures, des mesures énergétiques pour améliorer soit votre, votre maison ou autre chose. Ce sera des, des. Ça peut être quand même des plans intéressants et que vous devriez profiter. Simplement pour vous dire qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Je ne l'ai pas mis nulle part, mais. De mémoire, ce matin, j'ai lu ça. Euh, le report des paiements euh, pour les Canadiens. Euh, les Canadiens avaient la possibilité au début de la COVID de reporter le paiement d'hypothèque et on n'avait pas besoin de, nécessairement de donner des justifications là-dessus. Euh, il, il y a seulement 11 des Canadiens euh, qui se sont prévalus de cette mesure. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été laissé sur la table. Euh, les personnes ne voulaient pas, avaient peut-être peur, tout ça, mais l'argent est resté sur la table dans le sens qu'on pouvait tout simplement euh, euh, avoir un congé de paiement de euh, de notre hypothèque pendant six mois et euh, beaucoup de personnes ne, sont, ne se sont pas prévalues de cette, euh, ce cadeau-là qui a été donné par les banques dû au fait que euh, la crainte euh, du COVID était là et on croyait au, au désastre. Donc, euh, il y a seulement 11 des personnes qui se sont prévalues de cette mesure. C'est pour ça que je vous dis, euh, dans des situations comme ça, il faut vraiment comme, euh, euh, connaître l'économie, regarder ce qui se passe. Et, euh, et ensuite, les personnes qui... Euh, on passé de six mois euh, de, de congés de d'hypothèques, tout simplement on renégocie leur hypothèque euh, et souvent leur avantage parce que le taux d'intérêt a, ba... a baissé. Donc, euh, vous voyez, c'est important d'être au courant de ce qui se passe euh, en économie, ne serait-ce que pour vous comprendre où est-ce que vous vous situez là-dedans et de bénéficier de euh, des programmes qui sont là, parce que tout simplement le gouvernement injecte de l'argent euh, euh, en malade, on... Il n'y a pas d'autre mot. Euh, dans le système, donc, il faut savoir tirer parti de ça. Et je ne vous dis pas euh, tout simplement pour, euh, je vous dis pas de, de, de profiter de ça comme un escroc, mais tout simplement dans la légalité, vous avez beaucoup, beaucoup de d'avantages à, à être légal. C'est toujours ça que j'ai été dans ma vie. Et Mais vous pouvez aussi bénéficier de beaucoup, beaucoup de choses lorsque vous travaillez dans la légalité et euh, avec, justement, les mesures des gouvernements euh, qui ne veulent... Beaucoup d'autres choses, peut-être, mais en tout cas, il y a un point qui, qui, qui, qui veulent. Là, euh, je ne vais pas tomber dans, dans l'histoire du grand reset, même si j'y crois, là, vraiment, vraiment, parce que je pense qu'en arrière de ça, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de, de mise en place pour le grand reset. Mais euh, dans ces éléments-là, ben, essayez de, de trouver les opportunités, c'est ce que je vous dis. Donc, on va commencer avec euh, euh, ben Biden, tout simplement, avec euh, le. le euh, le président Biden qui dévoile ben ça c'est la, la nouvelle je l'ai placée hier mais aujourd'hui c'est dévoilé là euh, dans le fond vous allez un peu sur tous les grands médias euh, américains surtout on parle du plan euh, ben, dans le fond hier on avait donné les grandes lignes là, euh, le plan euh, bon ben proposition euh, c'est sur les infrastructures surtout euh, et la relance économique euh, euh, ça va viser le transport, système d'approvisionnement, l'eau au débit, parce qu'aux États-Unis, il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments qui sont en décrépitude euh, et où on a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent dans les infrastructures et on veut en profiter pour investir de l'argent euh, dans justement les dites infrastructures qui sont vraiment euh, défaillantes. Bon, je vais vous lire les propositions rapidement. Euh, investir. Euh, 621 milliards de dollars dans les infrastructures de transport telles que les ponts, blablabla, les routes, donner 400 milliards de dollars aux soins des personnes âgées, handicapées, injecter 300 milliards de dollars dans l'amélioration des infrastructures, l'eau potable, expansion de l'accès large. On a parlé aussi qu'on avait des tuyaux en plomb, donc on veut enlever ça, c'est du contaminant, mais ça fait... Euh, des années que c'est là, euh, même peut-être un siècle que c'est là aux États-Unis, on veut enlever tout ça. Investir 300 milliards dans la construction et la rénovation de logements, abordable. Euh, ça, je sais qu'ici, euh, où que je demeure, euh, il y a un plan là-dessus où on va construire beaucoup, beaucoup de petites maisons. Là, euh, abordable, et c'est dans le plan probablement aussi de relance euh, au Canada, aux États-Unis, ça l'est aussi. Investir 580 millions de dollars dans l'effort américain de fabrication, de recherche, de développement et de formation professionnelle. Et euh, vous allez peut-être me dire que euh, tous ces plans-là euh, vont gonfler la dette, mais vous avez tout à fait raison. <rire> et euh, c'est... Euh, euh, donc, euh, on, pour terminer l'article, ben, tout simplement, c'est ça. Ça parle de ça. Et euh, là, la lutte du COVID continue. Mais euh, on a beaucoup d'États qui ont justement euh, euh, arrêté euh, de... de euh, de, de se préoccuper de ça et ont réouvert leur état dans la Floride, le Texas. Il y en a, on est 17 états. Euh, J'avais l'image, mais je ne veux pas prendre de temps pour ça. Et avant d'aller au graphique, justement, du, des fameux plans américains, je voudrais tout simplement vous regarder, euh, regarder avec vous les résultats de la Banque du Canada là, euh, sur la consultation. C'est une grande consultation. Chaque citoyen pouvait, euh, je me souviens de la nouvelle, là, on pouvait euh, participer à cette consultation. Et euh, c'est de trouver peut-être euh, euh, les points qui ont fait en sorte qu'on euh, a les mêmes préoccupations, euh, vous et moi, et beaucoup de personnes, euh, lorsqu'on ne regarde pas les médias main mainstream. Là, on se trouve être le, le, sur le site de la Banque du Canada lui-même, c'est eux qui émettent la monnaie canadienne. Donc, il euh, n'y a pas plus haute euh, instance pour comprendre, en tout cas, notre système de base monétaire, et vous savez que l'argent, c'est la base de tout. Euh, c'est la racine de tous les mots aussi, c'est écrit dans la Bible, mais c'est la base de tout aussi. Euh, euh, on peut pas s'en sortir sans, d'une manière ou d'une autre, euh, avoir des sous dans nos poches pour acheter ou vendre, ou peu importe. Donc, euh, la démarche, était tout simplement pour comprendre un peu ce que le peuple, euh, voit dans tout ça. Là, on parle un peu les euh, pour le problème, nous accompagner un régime flexible de ciblage. Bon, le, eux parlent c'est ciblage à l'inflation moyenne, poursuite d'un double mandat, ciblage de l'inflation et de l'emploi. Euh, les banques centrales, par définition, disent ce qui influence tout simplement le taux d'intérêt et l'emploi. Donc, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. Euh, ciblage du PIB nominal, ciblage des niveaux des prix et le PIB. Bon, c'est très très bien. Euh, le PIB. Euh, a été très, très, très attaqué à cause de la crise de COVID. Euh, mais maintenant, les la croissance du PIB a été élevée, mais le PIB lui-même n'a pas euh, euh, connu le plus haut. Mais par contre, la dette au PIB est rendue au-dessus de 100 pour plusieurs pays. Au Canada, c'est la même chose. Aux États-Unis, je pense qu'on est en... 100... 26 je sais pas, on ira voir ça plus tôt, euh, pas dans cette vidéo-là, mais on ira voir ça. Bon, ce que nous avons entendu, c'est surtout ça que je voudrais qu'on regarde ensemble. Euh, la confiance du public dans la banque et la stabilité du système financier canadien s'est maintenue durant la crise de COVID. Euh, je comprends, Trudeau a donné de l'argent à tout le monde, en tout cas, une bonne partie de la population. Donc... Euh, tout le monde était très, très content. Un grand, bien, puis même s'il si y a des personnes qui en ont pas bénéficié, euh, okay. il y a des personnes qui avaient le droit et qui l'ont pas pris. Euh, malheureusement, euh, vous auriez dû, euh, si vous en aviez le droit, je parle bien, ou de vous, euh, euh, de, vous pré de, de ne pas euh, avoir un congé de paiement pendant six mois au niveau de votre banque votre institution financière, vous y aviez droit et vous l'avez pas fait. Euh, donc, euh, c'est ça. Un grand nombre de citoyens euh, sont préoccupés par la santé future de l'économie. Ça, c'est euh, les conclusions. Là. Euh, leur finance, la hausse des coûts, la précarité de l'emploi, les inégalités de la richesse. Donc euh, c'est les, euh, les préoccupations des citoyens. Donc euh, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on lorsqu'on s'intéresse à l'économie, c'est ce qu'on sent un peu partout. Tandis que les médias euh, traditionnels, les médias, médias que je vais dire, que je vais appeler vendus euh, ou de propagande, euh, souvent ne, ne, ne, non, on sent pas ce pouls-là, là là de ce que la Banque du Canada a trouvé comme conclusion. La santé euh, future de l'économie, leurs finances, la hausse des coûts, la précarité de l'emploi, les inégalités de la richesse. Bon, là, on, on, là, on dit aussi que les, les Canadiens ont confiance à, à la, la Banque centrale, là, notre Banque centrale, a maintenu l'inflation, la cible de nombreux. Euh, on, on a confiance en notre Banque centrale. Blablabla. Euh, je voulais vous montrer aussi, euh, on n'est pas d'accord avec les taux d'intérêt négatifs ici au Canada. Euh, la, la plupart des personnes interrogées pensent que la banque a raison de signaler que les taux d'intérêt resteront bas pendant la pandémie. Donc, euh, ça va rester bas euh, vraiment longtemps. Lorsqu'on parle de la troisième vague, eh bien, on est encore dans, dans cette euh, folie-là. Euh, donc, euh, probablement euh, ici, euh, au Québec, plusieurs régions, euh, je pense que c'est 5-6 régions, referment. Euh, vous, je sais qu'en France, beaucoup de régions encore sont sont confinés. Donc, on va voir ce qui va arriver dans la suite. Et là, maintenant, on va voir justement le fameux plan de Biden. Et il faut dire, la raison pour laquelle j'ai parlé aussi de la Banque du Canada, et parce que nous, on, notre budget s'en vient très, très bientôt. Et comme Christian Furinan avait dit cet automne, beaucoup d'argent s'en vient encore. Donc, c'est la projection. Vous êtes souvent montré ce graphique-là, euh, de l'injection monétaire qui va se poursuivre euh, euh, jusqu'en bah on, dit, on a le graphique jusqu'en 2050. Euh, et il faut dire que les recettes des gouvernements ne panient pas du tout, du tout à, à l'injection monétaire. Et même si Biden parle qu'il va hausser les impôts, tout ça, euh, je pense pas qu'il va aller chercher oh, assez d'argent pour euh, <rire> briser les déficits de d'année en année le dernier la dernière année que les euh, les Américains n'ont pas eu de déficit c'est en l'an 2000 c'est sous Clinton et ensuite de ça on a tombé on a plongé dans les déficits avec euh, les ententes du 11 septembre bien, le, le crash de l'an 2000 Attente du 11 septembre, tout ça, on est, on est tombé dans le déficit euh, euh, tout le temps jusqu'à aujourd'hui, 2021. Aujourd'hui, c'est des, des déficits monstrueux qui s'accumulent. Euh, donc, ça se trouve être euh, euh, l'économie réelle, euh, ben, le, le, la croissance du Dow Jones, euh, du, excusez, du Standard Poor's, ici on a ça, la croissance du Standard Poor, Poor's, euh, euh, la, la croissance du produit intérieur brut euh, qui est vous voyez, à cause de, du crash de la crise du COVID, on n'a pas repris ça. Euh, euh, euh, la croissance des ventes aussi. Et ça, c'est en courbe en bleu. On n'aura pas repris euh, la vitesse qu'on avait. Mais pourtant, l'économie euh, artificielle soutenue par la Fed poursuit sa montée. Et euh, l'économie, la, la, la, euh, la, la, les ventes, euh, la croissance des ventes et le produit intérieur brut, euh, s'en vont tranquillement. Et... Euh, on va euh, probablement dépasser le produit intérieur brut mais artificiellement soufflé via l'injection des capitaux par les banques centrales euh, c'est ça qui va arriver euh, on est euh, dans cette folie d'injection pour toujours c'est ce que euh, la Fed a dit c'est ce que Janet Yellen au secrétaire au trésor a dit et euh, Biden aussi l'a dit mais c'est Jérôme Powell aussi euh, banque de, le président de la banque de la Fed l'a dit aussi donc euh, la dette euh, euh, net interest cut, euh dans, dans le fond, c'est ça, comme je vous parle de la dette qui, qui continue à, à grandir euh, de 1990 à 2025, ça se rapporte un peu notre petit graphique ici, euh, la dette continue, continue, il va continuer, euh, ce n'est pas terminé ici, on a eu la longue, longue montée. Euh, après la, la crise du COVID et euh, le coût de, de, net de, de, de l'intérêt, euh, dans le fond, on va se trouver à avoir euh, de plus en plus euh, de... bah Les déficits euh, vont s'accumuler, vont continuer à s'accumuler, mais on, on ne soucie, se soucie pas beaucoup des déficits. Et au niveau des taux d'intérêt, même si le taux directeur, euh, le taux 10 ans, excusez, euh, sur les bons du Trésor continue à monter et à montrer sa force, euh, on va euh, quand même continuer une politique de taux d'intérêt bas, tout ça, parce qu'on n'a pas le choix, ou, ou sinon tout s'écroulerait. Donc, euh, ça, et le dernier graphique, euh, euh, ça se trouve être tout simplement... Euh, la dette fédérale euh, qui continue à, à grandir, c'est en pourcentage ici, et le produit intérieur brut. Comme je vous dis, tout simplement, euh, la, la montée de la dette euh, euh, n'a fait en sorte que de maintenir le produit intérieur brut. Donc... Euh, tout simplement, euh, ce qu'on vit aujourd'hui et ça ne changera pas dans le futur, c'est qu'on est tout simplement dans une période euh, et ça va être euh, comme ça pour plusieurs années euh, que cette économie-là va être maintenue avec des l'injection des capitaux et euh, l'argent que Biden injecte maintenant là, euh, et qu'il va continuer à, à, à faire dans le futur, il l'avait dit, il va le faire et au Canada, on va suivre le même pattern et probablement en Europe... Euh, euh, l'Union européenne, ça va suivre le même pattern, ben c'est tout simplement euh, maintenir artificiellement le coût de toutes ces, euh, euh, ces dépenses et euh euh, à tort ou à raison, la chose que je vous dis, tout simplement, il euh, euh, y a beaucoup d'argent qui va arriver. Euh, euh, soyez aux aguets quand même. Je vais essayer dans mes vidéos de vous en faire part. Euh, au niveau de des, euh, comme je vous avais dit, au niveau de l'isolation de vos demeures, euh, c'est quand même important. Et je suis sûr, parce que Christian Freeland l'a dit, euh, il va y avoir encore de l'argent là-dessus. Moi, j'en ai bénéficié et euh, j'économise euh, sur le coût de ma facture hydroélectrique. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de mesures que vous pouvez bénéficier. Et souvent, euh, c'est par crainte, ça par peur ou par euh, euh, négligence. Peut-être que vous laissez euh, ces sommes-là sur la table et euh, vous pourriez en bénéficier et être gagnant là-dedans. Et et euh, je vous dis de toujours fonctionner dans la légalité, mais d'être encore euh, euh, informé parce que, dans le fond, euh, comme je vous dis, euh, euh, l'argent n'a pas fini de couler à flot et euh, dans ces, cette situation-là, ben, il faut être euh, aux aguets et profiter de ça pour euh, euh, s'en sortir tout simplement parce que les gouvernements sont devenus absolument... Euh, euh, je ne donnerai pas la vraie caractéristique de ce que je pense, mais continuer à injecter en fou, en malade dans cette situation-là. Et euh, ce qui va se passer dans le futur, j'en ai aucune idée, mais comme vous avez vu au niveau de la Banque du Canada, ben, au niveau du sondage qu'ils ont fait, il y a... Plusieurs personnes euh, qui craignent pour l'avenir, qui craignent pour euh, euh, bah, leurs finances ou euh, l'emploi, donc c'est peut-être à cause de ça euh, que justement euh, l'argent, la vélocité de l'argent euh, euh, tourne moins rapidement et surtout combiné bien entendu, euh, aux autres confinements qu'on veut nous imposer, troisième qui s'en vient, là, parce que dans le fond, la troisième vague arrive, donc euh, on va avoir un grand, grand confinement. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas, bon, on va voir ce qui va suivre. Donc, euh, on se tient informé et on se revoit euh, très bientôt, et, et surtout, on n'échappera pas le budget euh, canadien qui va arriver euh, très, très bientôt, et surtout, le salaire de base universel, c'est le 9 avril qu'on va parler de ça. On revient sûrement avec euh, des nouvelles vidéos là-dessus. Merci.